J'espère que vous avez la forme, moi ça va, impeccable, hein. mis à part les grosses grosses grosses chaleurs hein, qui deviennent intolérables, c'est carrément plus de 40 degrés, euh, c'est vraiment la folie. Bon enfin bon, mis à part ça, sinon moi ça peut aller, hein. la machine marche bien vous bon vous bon, qu'est-ce qu'il fait celui-là. Bon voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un scooter qui, euh, qui a été le best-seller, le, le, le top 1 de, de chez Honda. Euh, c'est le Forza 750, hein, donc un euh, scooter euh, avec un moteur de 750 cm3 bicylindre, couplé à une boîte DCT, à une boîte auto. Hein. Euh, bah, c'est ni plus ni moins que le scooter qui s'est le mieux vendu en France de l'année 2021. Euh, donc c'est pour ça que Honda est toujours numéro 1 euh, en France. Attends, je vais m'en la deuxième Voilà, que les voitures arrivent, c'est bon, c'est pas assez sympa. Euh, c'est le, le scooter le plus vendu en France euh, en 2021. Euh, c'est pour ça que Honda est toujours euh, numéro un mondial des ventes de, vente de motos, mais également en France, je crois qu'il est numéro un euh, grâce à ce scooter. En autres c'est même pas la mienne. Hein, la mienne, je crois qu'elle est en sixième ou septième position. Par contre, parmi les rosters les plus vendus chez Honda, c'est la mienne. En hein, seconde position. Donc, voilà. Chez les ventes de motos, la première, le premier, c'est un scooter. La seconde, c'est la mienne. La troisième, je crois que c'est l'Africa Twin. Si je me trompe pas. Hein. Mais voilà, donc c'est le scooter le plus vendu de France. Je l'ai vu en concession. Deux ans, quand je suis allé voir mon concessionnaire euh, à Ajaccio pour euh, faire mes révisions, ma dernière révision, carrément, ils s'emmerdent même plus, ils vendent même plus de moto. Euh, y il avait, y avait juste une Africa Twin. Tout le reste, était des Ford Alors, à euh, différentes cylindrées, mais voilà, c'était le temps que je l'ai vu vraiment de près. Je suis monté dessus, j'ai regardé. Il est vraiment top. Bon, rien à dire, il est très très beau. Euh, il a une très belle face avant, il n'est pas trop gros, pas trop petit, il est vraiment juste bien. Il a les clignotants qui sont intégrés dans les rétroviseurs, ça fait vraiment top. On peut, vous savez, exactement le même style que a la Yamaha r avec les clignotants dans les rétro. Euh, C'est vraiment top, il est très très beau, très bien fini. Il est bourré d'électronique, de pointe, il a l'assistance à démarrage en côte, euh, l'antipathie d'un joueur arrière, enfin bref, comme une moto. Hein. Et en plus, il est coupé à une boîte DCP. <coughs> Pardon. Euh. C'est un scooter qui est haut de gamme bien sûr donc c'est du 12 000 euros. Il y a quelques petites options mais c'est pas comme chez BMW où c'est des voleurs où vous avez monté à 16 000 le scooter. Eux c'est 12 000 après vraiment vous avez tout. Vous rajouter quelques petites options c'est plus du cosmétique mais à 12 000 vous avez le scooter parfait nickel pour moi donc pour un, pour un scooter de 750 cm3 couplé en plus avec une boîte dct 12000 c'est pas si cher que ça au final parce que beaucoup disent ouais c'est cher mais regardez la mienne c'est à 650 cm3 je l'ai payé quand même 1003 on a augmenté la même. Toute option, parce que j'ai rajouté, rajouté plein plein plein d'options, elle, elle monte à 9500 la moto. Là, à 12000, vous avez quand même un moteur de 750. Moi, c'est à 650. En plus, coupez une boîte DCT. Boîte DCT, un Dual Clutch euh, Transmission. Euh, donc, c'est la moto qui s'occupe de tout, hein, du passage de rapport. Donc, ça, ça coûte cher. Hein, c'est de la technologie de points. Donc, c'est pour ça qu'elle vaut 12000 euros. Après, certains vont me dire Ouais, mais à ce prix-là, je peux avoir une Street Triple euh, 750. Certes, c'est vrai, oui, c'est vrai. Hein mais euh, mais pour quelqu'un par exemple qui veut faire beaucoup de ville parce que c'est quasiment ça hein, son, son truc c'est pour la ville hein. même si avec le moteur qui est là et, et c'est un bicylindre vous pourrez presque partir en voyage avec hein, entre nous hein, je veux dire, euh, mais bon ça reste quand même pour une utilisation urbaine un hein, bicylindre 750 cm une auto un scooter comme ça voilà c'est surtout pour euh, mais, mais quelqu'un qui dirait je m'en fous je veux partir en vacances avec Franchement, j'ai vu des gens chargés de bagages avec un, un, un scooter Forza, je les ai vus arriver ici, hein. ils prenaient le bateau et tout, donc euh, c'est pas, pas improbable, hein. vous pouvez le faire, je sais que c'est interdit, il y a certains qui m'ont dit, ouais, t'as pas le droit de doubler ici, je sais, mais il roule à 2 à l'heure. c'est limite à 50, le mec qui roule à 20 à 30 donc euh, voilà, euh, comment ça s'appelle, c'est une, une machine qui, qui est vraiment voilà, bien finie, il vaut cher, c'est vrai, hein. Euh, après, à 12 000 euros, vous avez aussi le, le XADV. Donc voilà, soit c'est un Forza, soit c'est un XADV. Mais voilà, grosso modo, c'est dans les 12 000 euros. Pour ma part, si j'étais quelqu'un qui devait travailler en, toujours en moto, en scooter quoi. Non, mais, non, même plutôt, toujours en moto, que je devais toujours aller travailler en moto et que je devais faire beaucoup de villes, je ne prendrais pas une moto, je me prendrais un Forza. Un Forza. Je sais que par exemple, il y a une ville qui est en Corse qui s'appelle Ajaccio, De où je vais faire ma, ma, ma vidange hein, de moto. C'est une grande grande ville. Hein. Euh, il y a beaucoup beaucoup de circulation et surtout l'été, il y a beaucoup de monde. Euh, tout le monde n'achète plus, plus, plus que ce scooter. Je veux dire, les motos, style de la mienne, même d'autres motos, c'est extrêmement rare. Tout le monde ne, ne, ne, ne roule qu'avec les scooters, même la voiture, il en laissé complètement tomber parce que c'est vraiment pratique. C'est puissant pour le scooter. Attention, Là, c'est un moteur 750 cm plus, C'est pas le scooter qui va plafonner à 120, le soleil monte à moins 200. Hein le scooter, c'est vraiment, c'est de, de la bonne technologie, j'ai un scooter Forza, il tenait ma moto largement, le haut du pavé, je veux dire, il me doublait même avec, je veux dire, euh, tranquillus, hein. C'est pas, pas le petit scooter de merde, tu vas dire oh, il a aucune reprise, non non, il a une très bonne reprise, il a un moteur de 750 cm3, hein, je vous rappelle. Hein. Donc non non non, c'est vraiment vraiment efficace, c'est vraiment intéressant et si je devais faire que de la route, que de la ville et travailler avec, je me prendrais un Forza, je me prendrais même pas une moto. Non parce que vous avez la boîte auto, la boîte DCT qui est vraiment top. Est, ça serait soit un Forza, soit, soit un XAD. Voilà, l'un ou l'autre. Mais c'est pas une moto, non, non, ça n'a aucun intérêt, vous êtes toujours sur la boîte avec l'embrayage et tout. Euh, et puis, en plus, il a un immense coffre sous la selle. Vous pouvez ranger jusqu'à jusqu'à deux casques. Euh, voilà, il a une prise USB sous le, sous le siège pour pouvoir charger votre téléphone. Il a le GPS intégré dans l'écran euh, euh, TFT du scooter. Euh, enfin, il a toute l'électronique de pointe, tout ce qu'il y a sur, euh, sur les, les Africa Twin. C'est exactement le même écran qu'il y a sur l'Africa Twin. Vous voyez l'Africa Twin Vous voyez tout Options qu'ils proposent, mais c'est le même, c'est exactement. Ils ne sont pas fichés, voilà, c'est exactement le même. Il y a toutes les assistances électroniques et même une assistance à démarrage en côte. Ça veut dire que le scooter ne recule pas si vous êtes euh, si vous, même si vous relâchez le, le, le frein et tout. Donc euh, ça permet de repartir pour éviter de tomber. Non, c'est vraiment le top. Hein. Il, y a, il y a toujours le frein de parking. Bon, comme tous le, les scooters, un hein, frein de un genre de frein à main hein, pour moto, etc. etc. Donc voilà, il est vraiment vraiment à la pointe. Vous pouvez écouter de la musique directement sur votre. Sur votre euh, parce que l'écran TFT le propose il y a le lecteur MP3 et tout, enfin il y a la totale la totale, c'est vraiment le dernier dernier cri de tout ce qu'il propose, l'électronique de pointe de Honda, la mienne à côté elle est dépassée, ultra dépassée à côté moi j'ai, voilà, elle est ultra dépassée donc par rapport à la mienne il y a vraiment la pointe de la pointe de la technologie donc c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut 12 000 euros certes, mais il est bourré d'électronique de pointe, dernier dernier truc de, de pointe, l'écran TFT tout, la totale, au niveau sécurité il est vraiment là, là, au dernier cri est puissant, il est couplé à une boîte DCT, euh, voilà, donc ça se paye, ça se paye, non, là franchement, c'est pas c'est pas exagéré, surtout qu'en plus, il est très beau, il est très fiable, parce que c'est le scooter le plus fiable du monde, euh, au, au même titre qu'un T-Max, euh, je crois qu'il est aussi, ouais, il est aussi fiable qu'un t -Max. donc c'est vraiment un scooter extrêmement fiable, il n'a aucune panne connue, je veux dire, c'est vraiment vraiment de la qualité, oui, il vaut, il vaut 12 000, mais au final, il coûte pas plus cher qu'un t -Max. Euh, il est aussi puissant, il est aussi agréable à rouler, maniable et tout, un très bon coffre, etc. Donc, non, je le conseille vivement, vraiment. Je l'ai vu en vrai, je suis monté dessus et tout, il est vraiment, vraiment bien, vraiment intéressant. Donc, voilà, c'est mon avis. Après, ça ne tient qu'à moi, ça hein, vaut de faire votre, votre propre avis, mais franchement, si vous travaillez, si vous faites beaucoup de ville, je vous le conseille vivement. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation, je vous remercie pour vos abonnements, on est déjà 1570 abonnés et c'est grâce à vous. Allez, ciao, ciao et bon ride.